Alors ce que j'ai plus aimé, en fait, c'est que toute cette séance, qui a duré un peu plus d'une heure, ça nous a permis, en fait, d'être spontanés. Spontanés avec nous-mêmes, spontanés entre nous. Ça a été euh, hyper enrichissant, tout simplement parce qu'on a découvert son voisin, on a découvert ses idées, on a découvert son interprétation, et ça a permis une écoute remarquable entre soi, et puis de sortir très spontanément aussi eh bien, les principales idées et les priorités qui vont faire notre plan d'action pour les mois qui viennent.